s'inspirer pour innover, c'est ce qu'on fait. Vous êtes nos invités spéciaux. C'est vous qui allez faire le Pecha comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour faire ce Pecha là on vous donne les consignes suivantes. Donc, vous devez en équipe créer un visuel, une animation qui témoigne des innovations desquelles on était témoins depuis le printemps dernier dans le contexte de la pandémie pour relever les défis immenses de l'apprentissage à distance, en présence, en bascule, en hybride, dans ce que vous voudrez. Alors, on a eu plein d'idées, plein de gens qui ont fait plein de choses. Alors, en équipe de 4, 5, six personnes, on va vous inviter à créer une diapo. Et là, Luc va vous expliquer comment on va procéder pour faire ça tout à l'heure. Donc, vous allez subdiviser, on va diviser la salle en 20 équipes tout à l'heure. J'avoue qu'il y en a qui ont quitté. J'ai fait peur à du monde, on dirait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'espère qu'ils vont revenir. Là, ils ont peut-être juste une panne d'Internet. On va se croiser les doigts. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que euh, euh, une fois que vous allez avoir 20 minutes, vous donne 20 minutes pour travailler en équipe, vous avez une diapo, vous la faites. Quand c'est fait, on revient tout le monde ensemble. Et là, vous devez, avant d'avoir quitté, avant de, dans votre 20 minutes, avoir choisi une personne qui va venir présenter votre diapo, les innovations. Et là, on est généreux parce que d'habitude, c'est 20 secondes que vous avez pour présenter votre diapo cette année. Nous, on a décidé d'être généreux, on vous donne 30 secondes, OK, au lieu de 20. Alors, chaque équipe, vous allez avoir une personne qui va venir donner, euh, qui va avoir 30 secondes pour venir présenter sa, votre diapo d'équipe. Alors ça, on devrait faire ça vers 9h25 et 9h05. On va bientôt partir en équipe, 9h25, on va revenir ensemble. Je laisse la parole à Luc qui va vous expliquer comment vous allez procéder pour faire ça. Donc, euh, tout le monde, bonjour tout le monde, euh, ça va fonctionner à travers d'un Google présentation. Euh, la prochaine diapositive, tantôt, je vais vous expliquer comment accéder à votre euh, présentation. Juste pour vous mentionner que les diapositives sont déjà liées à notre document maître, Donc, vous aurez juste à modifier la deuxième diapositive. Dans votre zone de création, on vous demande de vous limiter dans la zone verte. Tout ce qui est à l'extérieur, on ne pourra pas le voir. S'il vous plaît, cachez pas le petit logo du euh, récit en haut. C'est notre minuteur. Donc, euh, ça va être un petit rappel pour les 30 secondes. Si vous euh, insérez des animations, elles doivent être automatiques. Vous n'aurez pas le contrôle de cette diapositive et euh, pour des raisons techniques, on vous demande de ne pas ajouter de son, on ne pourra pas l'entendre. Euh, dans la section commentaire, n'oubliez pas euh, d'ajouter euh, vos noms euh, des personnes dans l'équipe et le nom de la personne qui présentera. Ça va nous aider, nous autres, à pouvoir euh, aller chercher la personne. Benoît, est-ce que tu peux changer la diapositive pour moi? Oui, bien sûr. Donc. La diapositive, vous l'avez, vous avez aussi le lien euh, en bas de la diapositive pour euh, se joindre à ce diaporama-là. Et là, euh, juste pour dire, ceux qui ont été habitués avec des présentations de Pierre Lachance et non, on ne clique pas partout. On va cliquer seulement chez, euh, la, sur la diapositive qui va aller avec notre équipe. Donc, euh, Benoît va vous expliquer comment il va fonctionner pour les, les salles. Donc, quand vous allez vous retrouver, supposons, dans la salle 7, bien, vous irez cliquer sur la diapositive 7 pour pouvoir aller accéder à votre diapositive pour pouvoir la modifier. Donc, euh, et on va être là pour répondre à vos questions. Tout à fait. Donc, vous allez modifier seulement la diapo de votre équipe. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir la diapo vous allez modifier cette diapo-là, elle va s'afficher automatiquement, elle est liée à notre présentation maître et Luc va s'assurer de mettre tout ça à jour quand on aura terminé. Vous allez donc avoir 20 minutes. À partir du moment où je, je vous envoie dans des salles, vous allez, les salles vont être créées automatiquement. Hein, okay? Donc ça, ça veut dire que vous n'aurez pas de contrôle sur l'équipe dans laquelle vous faites partie, vous allez être redirigé automatiquement dans une équipe. Vous allez être avec quatre autres personnes en moyenne et vous allez donc travailler à créer cette diapo-là, quand ça part, vous avez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, moi, j'arrête, je, je, vous, je vous avertis, euh, au bout de 19 minutes, je vous envoie un message vous disant, il reste une minute et au bout de, des 20 minutes, tout le monde, on revient automatiquement dans la salle, vous n'aurez plus le temps de travailler sur votre diapo. Pendant ce temps-là, Luc va venir mettre à jour notre document maître qui va aller chercher l'information. Donc, il faut arrêter de modifier votre diapo parce que si vous la modifiez une fois que vous êtes revenu dans la grande salle, les modifications, modifications que vous allez avoir faites après ça ne s'afficheront pas dans notre présentation principale. Donc, grand défi, 20 minutes maximum pour faire votre diapo. Bon, tout le monde est sur le nord, là, vous êtes prêts? Vous êtes, euh, on vous lance, on lance les, les, les équipes. Donc, moi, j'ouvre les salles pour tout le monde. Vous allez devoir donc nous quitter. On va faire le tour, nous, des salles pour aller voir comment ça se passe. Go, c'est parti. On y va. Et voilà, les gens sont en train de s'en aller dans les salles. C'est super. On se revoit tout à l'heure. Alors euh, tout le monde, on va pouvoir bientôt commencer. Euh, j'attends juste le signal de Luc et Céline pour me dire que toutes les diapos sont à jour. Bravo. Je vous le dis, hein, maintenant, ça ne vous donne plus rien. de continuer à modifier votre diapo. Hein, ça n'apparaîtra pas dans la présentation. Alors ceux qui essaient de tricher, c'est beau, faites-le, mais vous allez, ça ne ça, ça, ça, ça s'affichera pas tout de suite. Donc, euh, j'attends juste un petit signal. Puis euh, après ça, ça va être Robert qui va être le premier à prendre l'équipe. L'équipe 1 va venir nous, euh, nous partager son innovation, vos innovations. Et on va avoir chacun équipe, je vous donne 30 secondes, moi je vais les compter ces 30 secondes-là. Et ensuite de ça, ben, c'est parti. On passe à, à l'autre équipe, à l'autre diapo. Benoît, juste prêt? une petite précision. Est-ce que c'est oui? toi qui vas afficher à l'écran notre diapo? Oui, oui, j'affiche. Moi, vous ne touchez pas à ça. Vous avez moi, je vais présenter euh, le, le, le, la présentation, mais Vous n'avez pas besoin de partager votre écran. C'est moi qui m'occupe de ça. Super. Merci euh, pour la question, la précision, c'est super. Ça va nous permettre de de ne pas se tromper. Excellent. Donc moi je j'attends toujours le signal de Luc. Oui. Un petit dix secondes puis j'ai presque terminé. Excellent, super. Donc on va voir. Donc euh, Luc, j'attends ton signal. Attends, Luc, est-ce qu'on a un problème avec la diapositive oui. de l'équipe 6? Ah, je vais juste aller voir. Oui, peux-tu vérifier? Euh, J'ai la dernière monde? mise à jour. J'ai la dernière mise à jour pour l'équipe 6. Donc oui, vas-y, Benoît, c'est parti. C'est parti. Alors. On est chanceux, on commence la, la, la, le Pichakucha de la Formation conjointe et collaborative 2020 avec les 100 participants qui sont avec nous aujourd'hui, la centaine de participants. Chaque équipe a fait un travail merveilleux, on va vous écouter. C'est parti avec l'équipe 1. Avec l'équipe 1, j'invite Robert Vivier à venir tout de suite activer son micro et à nous présenter le travail de votre équipe. C'est parti Robert. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on a trouvés pendant la présent... pendant notre brainstorming, mais il y a principalement Principalement, trois éléments qui se sont euh, démarqués. Le premier, c'est la résilience et l'adaptation des élèves et de tout le personnel du milieu scolaire. Il y a Darwin qui disait, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, on a mis aussi un beau petit lézard là, qui s'adapte au changement. On a aussi parlé de résilience, comme le roseau qui plie plutôt que de briser. On a été... <rire> ah, mais... <rire> et Voilà. Désolé Robert de te couper le, bon. la parole. C'est ça la game. <rire> c'est ça le jeu. On passe à l'équipe suivante, l'équipe 2. Luc, c'est qui qui nous a. Avec ah, euh, Patrice. Patrice, Patrice. on t'invite à activer ta caméra, ton microphone. Ça oui. va être bientôt. Est-ce que parti. vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. bien. Tout... C'est à ton tour, euh, Parfait. Ben nous, c'est un partage de ressources parce qu'il y a eu énormément de collaboration et de développement euh, qui s'est fait l'année dernière. Donc euh, entre autres, les, au niveau des apprentissages essentiels là, au centre de services scolaire méridionaux, il y a énormément de, de travail qui a été fait à ce niveau-là. Euh, en fait, c'est ça les bonnes pratiques en enseignement à distance, l'apprentissage hybride, super travail qui a été fait. Un euh, le là complet qui présente ça. Euh, euh, ma collègue Julie carrien qui a fait un super site avec Geneviève Archambault sur l'enseignement à distance. Donc, énormément de ressources qui ont été créées pour supporter les enseignants et moi, j'étais extrêmement euh, euh, sur, agréablement surpris de tout ce travail-là. Euh, donc... Super. Merci, Patrice. Je suis obligé de t'arrêter. Ton 30 secondes est écoulé. Merci. On ira voir ce que vous avez fait. C'est génial. Euh, on va aller à l'équipe 3 maintenant. C'est Sonia Fizek qui va nous présenter l'équipe 3. Sonia, est-ce que oui. tu es là? Oui, je bon, euh, Oui, j'ai tout ouvert, alors c'est super. Alors pour l'équipe 3, ben, je pense que ça a donné beaucoup de sens euh, au, au numérique. Les enseignants avaient beaucoup de demandes, mais euh, il y a eu une excellente collaboration avec les services informatiques entre les équipes. On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'experts qui, qui se sont... Euh, qui ont accepté de former les gens dans leur milieu. Il y a de nouveaux modèles d'accompagnement, mais c'était vraiment des, des, beaucoup d'innovation, beaucoup de partage. Euh, puis il y a vraiment des initiatives locales qui ont fait la différence euh, au niveau de, de, de toute cette présentation-là. Alors euh, vraiment, c'est une nouvelle, c'est plus que le mandat du récit maintenant. Merci beaucoup, Sonia. C'est super. On va aller tout de suite à l'équipe numéro 4. Euh, On invite est... Yann Bilodeau à activer sa caméra et son microphone. C'est parti, Yann, c'est à ton tour. Donc, euh, nous, on est allé directement dans le sens de la conférence d'ouverture. On s'est rendu compte que notre mandat en période de crise, euh, l'étape numéro un, c'est de faire passer notre masse critique en masse résiliente pour après ça qu'ils soient disposés à entendre qu ce qu'on a à dire. Euh, évidemment, on a mis plusieurs euh, outils sur pied, comme des rencontres virtuelles hebdomadaires pour accompagner nos enseignants. On a eu le souci d'inclure également nos parents slash élèves à travers tout ça. Donc, on a bâti beaucoup d'activités pour amener la co-construction, exemple, avec les spécialistes en art, et en musique. Ah oh là là Donc, j'aurais pris 20 secondes de plus. Mais, Merci. Euh, je... ouais, Merci, voilà, Yann. Très, très gentil. <rire> tu as, as, as relevé le défi. C'est bon. On ira voir ce que vous avez partagé. Merci beaucoup, Yann. Alors, l'équipe 5. Euh... On invite Mélissa. Mélissa, si tu veux activer ta caméra et ton euh, microphone. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Vous tout le monde, m'entendez? Oui, c'est parti OK. Alors, nous, à l'équipe 5, vraiment euh, un travail énorme au niveau du développement de ressources capsules tutoriels Motelé qui ressortent, concertation, collaboration au sein de nos euh, centres de services scolaires, euh, concertation en, avec, naturellement, les écoles, les équipes écoles. Euh, on a rejoint les parents également, euh, les gestionnaires, justement, pour mobiliser leur équipe école dans le passage préparé, le passage au virtuel. Euh, il y a tout le côté aussi, à formation, accompagnement. On varie nos modalités de, de formation, d'accompagnement pour répondre aux besoins. Et là, Et, là, là, voilà. là, là. Et plus encore. <rire> Alors, dimanche vous met le mot. <rire> Merci, Melissa. On ira regarder vos ressources. On va aller à l'équipe 6, maintenant. L'équipe 6, j'ai pas de nom, mais qui de Julie, Guillaume, Louise, où elle Louise. va parler. C'est Louise. C'est Louise. Ok, Louise, es prête? C'est oui. parti, Louise. Ok, nous, ce qu'on a pu observer au niveau de la FGA, donc, changement de pratique pédagogique, appropriation des environnements euh, d'apprentissage à vitesse pour les enseignants. Réseautage, on a beaucoup de réseautage au niveau des communautés autochtones, ce qui n'était pas courant avant. Collaboration aussi inter avec universitaires et d'autres milieux. Euh, développement aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges. Euh, développement de nouveaux outils aussi. Euh, Tous les euh, fournisseurs de ressources aussi ont, ont développé euh, pour répondre aux besoins. PD à la carte aussi, euh, école ouverte, plug-in, Moodle, etc. Bravo, Louise. Merci beaucoup. Euh, on va aller à l'équipe suivante. On ira regarder ce que vous nous avez partagé. Merci beaucoup, l'équipe 7. Ça... On oui. invite Karine. Oui, celui-là. Excellent, Karine, c'est parti. Donc, euh, nous, ce qui est ressorti, euh, ben, les discussions sur les savoirs essentiels, il euh, y en a eu beaucoup. Euh, les vidéoconférences, qu'avant, c'était peu connu, Maintenant, euh, tout le monde sait presque comment en faire. <rire> Euh, L'intérêt pour les technologies qui a été accru. Euh, ce plus l'affaire de quelques-uns dans l'école, mais de tout le monde. Les nouveaux euh, outils, euh, tout le monde se mobilise. On réapprend à enseigner différemment aussi, ce qu'on a remarqué. On voit notre gestion de classe. On discute de citoyenneté numérique, enfin. Ça fait longtemps qu'on le poussait, puis là, ils n'ont pas le choix. Et euh, on a vu beaucoup de chats et euh, de chiens aussi. Euh, C'est ce qu'on voulait dire. Merci, Karine. Bravo. <rire> Super. Euh, on va donc aller à l'équipe 8 maintenant. Oui, Nancy c'est stressant cette affaire-là, Benoît. Oui, ah oui c'est ce qu'on veut. Merci de vous présenter. C'est drôle, hein? <rire> c'est parti, Nancy, c'est à toi. OK. Euh, ben, notre équipe, on avait envie de vous présenter notre coup de cœur. En fait, c'était les formations sous-groupe euh, puis des salles de soutien. Ça nous a permis de… ça faisait des auto-formations en grand groupe euh, ou en ligne, puis des auto-formations. Ça nous a permis d'aller voir les besoins particuliers des profs. Par exemple, euh, on avait euh, euh, des profs là, euh, qui voulaient faire des sciences en ligne avec la compétence euh, pratique. Donc, on a trouvé des solutions avec eux. Il y a un webinaire, d'ailleurs, pour vos CP la semaine prochaine, si jamais euh, le 13 octobre, ils veulent en savoir plus. Puis, ça nous a vraiment permis de répondre à des Salut. questions. L'éléphant est là pour… Euh, moi, je ne vois pas le minuteur. Non, le minuteur si n'a pas fonctionné. Euh, ben, bien, c'est en cas, un coup de cœur. Nous, euh, nous on euh, en euh, groupe avec les profs. vous Patrice, si tu veux désactiver ton micro, s'il te plaît, merci. Désolée pour merci, le problème Nancy. technique. <rire> non, est-ce okay. qu'il faut que j'arrête la présentation, je la redémarre pour que la vidéo fonctionne? Eh, je ne sais pas. Essayé, je vais faire ça. Je vais essayer on de apprend si ça direct. <rire> OK, oui, ça fonctionne. Donc, pour la, la prochaine okay. équipe, on va inviter Nathalie. Nathalie, tu es prête, Nathalie? Oui, merci. C'est parti. Alors, bonjour. On a à vous parler des innovations dont on a été témoin. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tant les conseillers pédagogiques les enseignants ont dû sortir de leur zone de confort pour s'approprier une multitude de ressources numériques. Alors, euh, ils ont eu à travailler pour conserver l'affectif, la relation avec leurs jeunes, une concertation à école, euh, l'engagement, fournir de la rétroaction, des preuves d'apprentissage. Donc, tout ça, ils ont eu à jongler et à donner des transformers mmh. de leur enseignement. Génial. Merci, Nathalie. Bravo. T as fait ça en, avant le bip, c'est super, c'est génial, bravo, rele, défi relevé. Équipe numéro 10. On invite Marc. C'est bien moi. Alors bonjour. Euh, ce qu'on a vu un peu, c'est que la communication faisait partie vraiment intégrale euh, des innovations et comme vous pouvez voir avec, euh, avec euh, les compétences numériques, même si c'en est, est une, euh, ça affecte toutes les autres compétences. Donc, on a parlé beaucoup de, de différents outils qu'on utilise pour communiquer avec les gens, pour justement partager, euh, collaborer et… Euh, C'est ça. <rire> C'est super. Voilà. Tu as, as fait ça dans les temps, Marc. Hein? Bravo, bravo. Génial, bon. super. Équipe numéro 11. Donc, on invite Fred et euh, je dirais à Martin de se préparer par la suite pour pas qu'on manque de temps. OK. Fred, tu es prêt? Bonjour tout le monde alors, euh, oui je suis prêt, bonjour tout le monde pour l'équipe 11 alors euh, beaucoup de plaisir à discuter avec des collègues. En passant, félicitations pour le format, ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des discussions, d'entendre euh, des choses, c'est vraiment plaisant. Ce qui est ressorti, c'est les salles de soutien en direct qu'on a pu offrir à nos enseignants qui ont été très appréciés. On a osé s'enregistrer, donc re, euh, rendre disponible à nouveau ces, ces beaux enregistrements-là. On a interagi avec des enseignantes qui étaient moins ouvertes pendant la pandémie. On utilisait toutes sortes d'outils. On vous a mis tout plein de logos. On avait des discussions géniales. C'était trop court comme d'habitude, mais euh, c'est le compte-rendu de, de ce qu'on a fait. Et euh, voilà. Et voilà. Merci, Fred. Génial. Super. Merci pour votre travail. On ira regarder ça attentivement. L'équipe 12. Martin, c'est ça? tu es prêt? Oui. C'est parti. Ouais, salut, nous autres, on a comparé la situation du printemps avec un coup de pied dans la ruche pour euh, tout le, le, le réseau et ce qui en ressort, c'est qu'il y a des gens qui, il y a eu un essaim, un torrent d'informations et de formations, etc. Il y avait deux réactions qu'on pouvait avoir, se sauver ou devenir un apiculteur, puis essayer de récolter le miel et surtout collaborer, partager, pour contrôler toutes ces ressources-là, pour pouvoir en tirer profit. C'est génial, excellent. Merci beaucoup, Martin, votre visuel est splendide. On va aller à l'équipe suivante, l'équipe 13. Oui, avec Julie. Julie. Oui, je suis là. C'est parti, Julie. Alors, nous aussi, de notre côté, c'est sûr que les salles de soutien, surtout dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, par l'intermédiaire de Fadio puis par l'intermédiaire de plusieurs commissions scolaires aussi, euh, on a, alors euh, ici, euh, du pré-scolaire qui ont offert des situations d'apprentissage, d'évaluation aux parents, aux élèves et aux enseignants. On a une commission scolaire du lac Témiscamingue qui ont parti un projet à un iPad pour un élève dans toute la commission scolaire. Puis, on a Marie-Ève qui a découvert Snap Camera. Alors, nous, on a parlé de nos réalisations. Excellent. Merci, Julie. C'est génial. Euh, on va à l'équipe 14. Oui, Annick, Steve, Patrick ou Joanie ou toute la gang, je ne sais pas. Là, donc, si quelqu'un veut euh, C'est Annick, c'est parti. Oui, donc nous, on a décidé de vous parler là, de, le, de changement de pratique qu'on a fait là, par rapport au déménagement de nos bureaux là, à la maison. Vous voyez notre petite remorque qui traîne le bureau. On a appris à s'adapter en télétravail. Puis à, quand on ne fait pas le ménage, on a un arrière-plan virtuel pour nous autres. Ça fait que c'est toutes des améliorations qu'on a faites là. On a aimé beaucoup aussi là, de vous présenter toutes les positions possibles d'essayer de s'installer à la maison parce qu'on est toujours comme à moitié installé. Ça fait que ça a été ça notre innovation. Super. Merci beaucoup, Annick. Excellent. On va l'équipe 15 maintenant. Oui, ça sera super, Rachel, suivi de Sonia. Excellent. Vas-y, Rachel. Oui, bonjour. Donc, notre équipe, on a été un peu déstabilisés par la consigne, par le format, un peu comme on l'a été au printemps dernier, mais ça nous a permis de vraiment vivre à petite échelle ce qu'on a vu dans nos milieux. Donc, euh, un leadership émergent chez certaines personnes, un, un esprit de collaboration, de partage, de communication qui va à toute vitesse entre les différentes équipes, entre les différents services. On a vu des gens collaborer entre les centres de services scolaires, ce qui, parfois, est le plus difficile à observer dans nos milieux. On a surtout eu beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. Excellent, super. On y va avec l'équipe 16 et Sonia. Prête, Sonia? Oui, oui. C'est parti. Alors, notre fil conducteur est la créativité. Et ce, ben, selon nos différents rôles depuis le printemps. Notre défi? Être novateur. Voilà. Et voilà, terminé. Bravo, félicitations. C'est terminé. On va aller à l'équipe 17. Euh, je n'ai pas de nom de présentateur, donc euh, la personne peut se brancher et démarrer. Ah, je vais y aller. C'est pas Jean-Philippe, vas-y. Tu Philippe. peux intervenir, Karen, si tu veux. Excellent. moi je reste avec toi. Jean-Philippe, c'est parti. Alors, nous, on a parlé des écoles virtuelles, donc les différentes initiatives des, des écoles qui se sont montées dans les différents centres scolaires. On a parlé aussi du cadre de, réfé de référence numérique dont toutes les, les différentes les différentes plateformes du gouvernement. On a aussi mis le, le, le, la concertation du risque du récit, la coordination, le récit FGA s'est mis en gang pour animer des webinaires, faire du soutien technopédagogique en direct, campus récit qui en reviennent des corps pour soutenir les enseignants, garder le contact avec les élèves au printemps, c'était tout un défi. Ouais. Donc, euh, Excellent, merci beaucoup Jean-Philippe et Karine, super, on va aller à l'équipe 18. Donc, on a Marc-André qui va présenter, suivi de Daniel. Marc-André, t'es prêt, c'est parti. Ouais. Donc, nous, on a mis un petit arrière-plan pour faire un clin d'œil à une enseignante qui, pour rendre ses élèves un peu plus confortables, avait utilisé comme arrière-plan sa propre classe à elle, parce qu'on a besoin toujours de mettre un peu de confort dans le discomfort, on peut dire. Donc, c'est un peu le clin d'œil qu'on a voulu mettre ici là, pour essayer d'apporter un peu de chaleur, puis de garder le, le lien, puis pour les élèves, c'est vraiment très aidant. Puis sinon, bien, on a rempli la page de plein de ressources qu'on avait trouvées sur les bonnes pratiques en... Euh, en formation à distance et tout ça, donc il y a un atelier là, bientôt qui se donne. Donc, euh, ça va être à voir. Excellent, Marc-André. Merci beaucoup. L'équipe 19 euh, qui est de l'équipe. Vas-y, Daniel, c'est parti. Donc, dans les meilleurs scénarios réfléchis par le ministère, je suis certain qu'il pas pensé à une pandémie pour mettre en œuvre le plan d'action numérique. Or, dans nos états d'esprit, on est passé à un état de panique. Puis là, on s'est mis à voir des gens qui se sont mis en réseau entre collègues. On a fini de garder nos affaires, mais on est allé dans le partage. On est passé à un autre niveau. Puis, on a fini par trouver des nouveaux espaces d'innovation pour les profs pour faire aller leur créativité pédagogique. Voilà. C'est super, un grand merci Daniel. Félicitations, super votre équipe. 10, 20. Avec Philippe. Philippe. Euh, Alors parti, nous, Philippe. Euh, De notre côté, bien, on a discuté autour de, de la capacité de changement qui, euh, auquel on a été confronté euh, lors des derniers temps. Je pense au changement organisationnel, la création de nouveaux postes, des expertises qui agissent comme pôle de référence. Un poste comme le mien qui n'existait pas, qui a été créé. Mm -hmm. euh, également la capacité de, de changement des enseignants qui ont dû revoir leur, leur, euh, leurs approches avec leurs élèves. Fait que le, le caméléon, le GIF, comme on le voit, bien, ça représente bien tout ça parce que parfois ça a été fait, ben pas parfois, ça a été fait à la vitesse grand V dans certains cas, mais quand même, on a su s'adapter de belle façon. Alors voilà. Merci Philippe, excellent. On va... Bravo, merci tout le monde. Euh de nous avoir inspiré, euh, c'est vraiment génial, vous avez été superbe. Euh, Céline, euh, Jennifer, je vous laisse un peu le mot de la fin de, cette superbe, euh, de ce superbe pécha Kucha euh, collectif, collaboratif. Euh, Jennifer, euh, vas-y donc, euh, je vous laisse parler. Jennifer, es, est-ce que oui. c'est toi, Céline? Euh, oui, je suis là. Ah, allez je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous tu me voyez? Oui, oui, oui. Oui, oui, on te voit très bien. Vous voyez, OK, moi, je ne me vois pas. OK, c'est bizarre, ah, je ne me non, vois pas. Euh, ben, euh, rapidement, parce qu'on déborde un peu par respect pour les animateurs de 10 heures. On vous disait qu'on voulait innover. On vous disait qu'on voulait être un laboratoire. J'ai chaud, là. Je ne peux pas vous imaginer. Bien, c'est ça, le récit. C'est oser, c'est prendre des risques, c'est se lancer dans des modalités un peu folles, nouveaux genres, mais tellement rodées avec une grande expertise, puis avec des participants experts qui savent collaborer, qui savent mettre leur intelligence. En commun, c'est ça que ça donne. Moi, je n'ai pas d'autre choses à dire. C'est wow, c'est extraordinaire. Je, je, je suis un peu euh, sans mots, je m'excuse. Je m'excuse l'équipe d'organisateurs. Je suis comme sans mots. Wow, bravo. Dans le clavardage, les échanges aussi, c'était magnifique. Été, je, je suis restée accrochée jusqu'à la dernière équipe. Donc, chapeau à toute l'organisation et chapeau à tous les participants qui ont eu chaud aussi, parce que des fois, il y avait un pyjama ou, ou qu'il n'y avait pas le décor nécessaire. Bravo! Quelle force du récit! C'est ce que je retiens. Super. Je ne sais pas si tu veux ajouter… Euh... Non, mais moi, je trouve que exactement, tu le dis parfaitement. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est intelligence collective, ce, ce, cette expression que tu utilises souvent, Jennifer, et je trouve qu'il représente tellement ce qui vient de se passer dans les 45, euh, 50 dernières minutes. C'est ça, on, on, donc on va, on va clore là-dessus… Euh.